Règle numéro 6 Apprenez à demander pourquoi Il est quasiment impossible d'apporter le meilleur de vous-même à votre employeur si vous n'avez pas une vision globale et d'ensemble de votre entreprise. Il se peut que vous ne soyez qu'un modeste rouage d'un gigantesque mécanisme. Cependant, si vous n'avez pas le recul requis pour voir ce que fait la machine dans son ensemble, vous ne pouvez pas faire votre travail aussi bien que possible. De plus, si vos considérations ne portent que sur votre rouage, sur votre parti ainsi que vos voisins immédiats, votre entourage vous envisagera uniquement comme un élément de cette partie du mécanisme. Pourtant, vous aspirez à évoluer, à vous développer à apporter une contribution plus importante. Et pour cela, pour être considéré comme un candidat adapté à ces fonctions-là, vous devez comprendre ce qui fait fonctionner l'ensemble et saisir les enjeux. Pour y parvenir, il va falloir vous poser des questions. Lorsque votre patron vous présente une nouvelle mission ou un nouveau projet, demandez-lui comment cela s'inscrit dans le fonctionnement global de l'entreprise. Pourquoi la priorité est-elle mise sur telle démarche plutôt que sur telle autre? Est-ce une tendance générale du secteur d'activité ou bien l'entreprise cherche-t-elle à innover par exemple? Il ne s'agit pas ici d'harceler votre supérieur avec des questions inutiles, mais plutôt de lui montrer que vous avez une vision globale. Au passage, vous découvrirez aussi que le travail présente davantage d'intérêt lorsqu'on envisage l'entreprise dans son ensemble. En somme, on est plus motivé lorsqu'on comprend les raisons qui expliquent les changements ou les nouvelles directives ou encore le surcroît de travail. Il s'agit donc de s'intéresser à l'entreprise dans son ensemble et pas seulement à votre petit point d'identité